Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer un serveur SSH. Donc ça c'est la, la situation cible hein, qu'on cherche à, à avoir. C'est avoir un serveur SSH et euh, avec un client pouvoir euh, contrôler euh, la machine Debian à distance, euh, faire des échanges de, de fichiers, donc avec un, un client graphique par exemple comme euh, WinSCP aujourd'hui on va regarder la première étape en installant un serveur ssh sur notre machine debian donc euh, l'objectif euh, donc c'est installer un serveur ssh donc on va commencer donc notre machine debian on va commencer par la mettre à jour on va faire notre installation de serveur, vérifier que tout est ok et après on va recueillir euh, toutes les infos euh, qui vont être nécessaires pour pouvoir lorsqu'on voudra se connecter à distance euh, sur, euh, sur notre serveur donc quels sont les, les... recueillir toutes les infos qui seront euh, nécessaires alors hop donc là je suis connecté euh, donc sur ma machine Debian avec un compte qui s'appelle Bobby donc c'est un compte qui, donc, un, un compte qui, euh, qui doit être sudoer hein, qui doit pouvoir utiliser euh, la commande sudo alors euh, bah, parce qu'on va faire des commandes administratives alors la première chose qu'on va faire c'est on va mettre à jour euh, l'installation donc euh, sudo apt, apt, donc on va faire un, up, un update up, update, voilà. voilà, il nous demande le mot de passe de notre compte Bobby on le rentre, donc voilà donc là il y a la mise à jour qui est en train de, de se faire Ok. bon là il nous dit que tous les paquets sont à jour c'est parce que euh, je me suis euh, connecté il n'y a pas longtemps euh, pour faire cette update euh, ensuite s'il fallait upgrader la commande ce serait euh, sudo apt-upgrade-y donc là euh, je vais la faire et il va me dire qu'il n'y a pas grand chose à faire comme boulot voilà puisque tout est ok alors une fois qu'on a fait ça on a une installation qui est, euh, qui est à jour euh, et donc on va pouvoir installer euh, notre, euh, notre serveur SSH. Alors au, au préalable, on va quand même regarder, je vais faire un dpkg l de OpenSSH Server. Donc je vais regarder ces infos à propos du paquet OpenSSH Server. Donc il n'est il est pas, euh, pas sur cette machine. Donc on va procéder à son installation. Donc on, donc un, on fait un sudo APT installe du nom du paquet, hein. donc -y, open-ssh-server. Donc là, l'installation est en cours. Donc, voilà. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. Alors, euh, je vais refaire un dpkg -l de open-ssh-server donc là voilà on peut constater que euh, OpenSSH a été installé c'est la version euh, 7.9 euh, blablabla bla, euh, donc qui est, est installée. donc là pour quitter quand il y a j'appuie sur la touche Q euh, enfin pour sortir de, de des informations euh, affichées par Dp dpkg alors ensuite euh, ce qui peut être intéressant c'est de ok le paquet il est là donc c'est de voir le avec système ctl ctl on va regarder le, le statut de, du service ssh donc là euh, donc le service ssh on voit en vert c'est écrit qu'il est actif, donc running donc là il est en cours de fonctionnement Donc notre serveur il a été installé il est actif euh, on pourrait commencer à, à l'utiliser donc système euh, CTL, par exemple, il y a aussi. Le, on peut aussi faire un is active, juste pour savoir si, si c'est actif. Euh, SSH, et là, il nous répond active, donc ça veut dire que le, le service est bien euh, démarré. Alors, hum, on changerait la configuration du serveur SSH. Euh, donc, euh, donc, cette configuration, elle est dans. Euh, c'est dans ETC SSH, et après SSH underscore. Euh, d' euh, underscore config donc là c'est la, la configuration hein. euh, donc euh, si on change cette configuration hein, euh, par exemple dans cette configuration euh, si je veux regarder ce qui concerne euh, les ports voilà euh, ben voilà, il y a, alors là c'est commenté, hein, il, y a port, euh, il y a un dièse port 22, donc le port 22 c'est le port par défaut euh, qui est utilisé avec un serveur SSH. Hein. Si on fait des modifications dans cette configuration, ben après il faudrait euh, redémarrer le, le, le serveur, hein, donc faire un système CTL euh, restart euh, pour prendre euh, en compte la nouvelle configuration. Donc nous là on va rester très très simple, on ne change pas la config. Et euh, donc maintenant, on, il va falloir qu'on se pose la question. Et si on veut joindre ce serveur SSH, euh, qu'est-ce qu'il nous faut comme information Alors, déjà, il y a le numéro du port. On sait que c'est le port 22. Hein, c'est le port euh, par défaut qui est utilisé quand on fait du, du SSH. Après, euh, l'adresse. Euh, on va prendre l'adresse la, IPv4. Donc, ip 4 ddr Donc, ça, c'est pour afficher euh, l'adresse IP de la machine. Euh, donc là, l'interface Hello c'est loopback, euh, elle ne nous intéresse pas, et à distance, donc c'est euh, l'interface ENP0S3, et on voit INET, donc là c'est 192.168.1.117. Donc ça, ce sera l'adresse IP euh, de, notre serveur, euh, de notre serveur, et donc il faudra utiliser quand on, veut, quand on voudra communiquer en CSH euh, avec lui. Et une dernière chose, euh, on va regarder euh, donc le, la clé publique euh, qui va qui sera utilisée euh, quand on va se connecter au, au serveur euh, SSH. Hein. Donc il y a, y, a, y a des clés privées publiques et la clé publique c'est celle qu'il va falloir utiliser pour coder les informations. Donc nous ce qui nous intéresse c'est euh, avec SSH euh, qui gêne, on va regarder donc l f. On va regarder euh, donc dans etc ssh ssh host ed, voilà, point, pub voilà. Donc ici c'est pas la c'est pas la clé publique c'est l'empreinte de la clé publique hein, pour être précis. Donc c'est euh, cette information là c'est cette information qui va nous être montrée quand on va essayer de se connecter au serveur. Euh, avec SSH, avec un client on va nous dire, voilà, bah, vous essayez de vous connecter à un serveur dont la clé publique a pour signature donc, euh, euh, donc là moi c'est Z, A, U X, G, blablabla bla bla bla bla. donc ça, ça va nous permettre pendant la connexion de bien vérifier qu'on s'adresse avec notre client au bon euh, serveur euh, SSH donc là on a fait un peu le tour alors on va regarder donc on a mis à jour notre système hein, avec euh, apt euh, donc update puis après l'upgrade. On a installé le paquet openSSH-server euh, avec systèmectl on a diagnostiqué euh, que le serveur fonctionnait bien. Et après, donc, on a récupéré l'adresse IP, le port, donc en 22, le port qu'on conserve, la clé publique, euh, l'empreinte de la clé publique, hein, pour être précis. Puis après, il nous faut évidemment un compte euh, nous permettant de nous connecter. Donc nous, là, c'est le, le compte Bobby. Donc, euh, bah, dans une prochaine vidéo, on va passer à la suite euh, en utilisant euh, des clients SSH pour se connecter à ce serveur. Sur ce, bah, je vous dis merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.